Fan comme ma fikira poussou, ou oule ni quitté, tout ce à tout le moment passé avec toi, ça cause qui remporte ni est-ce parfait. 10 0 76, La danse des zombies La danse des zombies La danse des zombies La danse des zombies Je voulais te rendre heureuse Mais tu m'as rendu malheureux J'ai les larmes aux yeux Chaque fois que je te vois avec Ça me fait mal au cœur Pourtant t'es plus lourd quand maintenant on j'y vient, Nortanou te couronne. Birdito dans la zone. N'essaie plus de m'appeler sous mon téléphone. Bébé, suis désolé. Mais tu m'as dessus, y'a plus de confiance. L'amour, c'est une maladie que personne pourrait guérir. 10 La danse des zombies. La danse des zombies. La danse des zombies. La danse des zombies La danse des zombies La danse des zombies La danse des zombies Prends comme moi, tu déjà seras Manakila ce soit pangou. En plus c'est pas que le matin Même le soir, c'est la même chose Dire je t'aime c'est facile pour un semestre c'est difficile Comment vivre dans l'obscurité Si t'as pas une copine bébé? pardonne-moi Même si t'as plus confiance en moi mais regarde-moi, j'ai beaucoup de sentiments pour toi. Aujourd'hui, je vais t'avouer Tout ce que je ressens pour toi. C'est le jaloux qui nous a échoué. Mais moi et toi, c'était parfait. La danse des zombies. Fa -fa. La danse des zombies. -ra -ra -ra. La danse des zombies. Fa -fa. La danse des zombies. Ra -ra -ra -ra. La danse des zombies. Ra -ra -ra. La danse des zombies. Ra -ra -ra. La danse des zombies. La danse des zombies. La yes, 076 la danse des zombies, la danse des zombies, la danse des zombies, la danse des zombies, Ratata